Quick Dungeon, épisode 1. L'ascenseur du marais et comment la battre 1, minutes 66. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que mon micro sonne mieux. Bah oui, j'ai enfin appris à un peu l'utiliser. Voilà. Dans courte explication, Quick Dungeon, ça va être sur le Monster Quest. Je break down un donjon. Et je dis comment le battre en hein, 666 ou 7 minutes euh, 6 des poussières, je suis pas très fort en maths. Bref, ces vidéos seront courtes et seront plus dynamiques et certainement plus fun et demanderont plus de montage que les autres que j'ai fait. Et ce serait certainement plus fun à regarder et aussi euh, peut-être plus long à éditer, mais euh, avec un résultat meilleur. Voilà. Vu que je me fixe une limite de temps, ça me force un peu à m'ajuster justement. Et donc il va y avoir euh, pas mal d'explications et c'est tout à fait normal je pense. Bref, pour commencer, la sorcière du marais se situe à la fin du donjon forteresse. On doit être au niveau 45 pour pouvoir l'atteindre, et on a besoin d'une clé sorcière qui drop environ une fois sur 10 000. Je vais tout de suite apprendre plus sur ce boss, ainsi que comment le battre. Pour vaincre la sorcière, il existe plusieurs méthodes. Il n'y a pas que la force brute, mais la plus rômière et la plus utilisée euh, est celle-ci l'utilisation de la force brute, du sort force brute et du sort euh, charge furieuse et la plus utilisée dans ce donjon. Mais il y a aussi, euh, on n'oublie jamais, les baguettes magiques et les arts qui peuvent toujours être utiles. Et un dernier, moins utilisé, euh, les chiens. Les chiens peuvent être très très utiles car ils font beaucoup de dégâts et ne prennent pas vraiment les coups de la sorcière. Ils vous empêcheront aussi d'être téléportés ou affectés par ces sorts. Les principaux intérêts de ce donjon sont de drop le chapeau sorcière à, une f... à un faible taux de chance. Pas mal de pierres de mana, mais aussi 4000 donneurs qui peut être utile pour monter dans les grades. Et à propos de sortilèges ou de spells, il faut en parler car la sorcière est un des premiers boss avec des sorts que vous allez affronter. Euh, elle a donc trois sorts. Parmi ceux-ci, elle a un spell euh, de téléportation dans une cage et là il faut choisir le milieu, euh, le levier du milieu, pour pouvoir euh, réussir à, à s'en aller euh, en vie et il y a ensuite une, une petit, un petit drop euh, qui est assez, assez violent quand même pour, euh, pour un donjon niveau 45 Une fois en bas pensez à bien activer le levier Est sinon les autres vous téléportent dans la lave ou vous tuent C'est assez violent pour un niveau 45 quand même Après elle peut, dropper aussi dans, elle peut vous dropper aussi dans, dans une sorte de fiole et donc euh, il faut que vous en échappiez euh, Fire Résistance fortement conseillé Donc euh, soit Majora's Mask, soit, soit Bouclier de Feu Niveau 1 ça suffit, et elle a un autre sort qui TP justement dans une petite, euh, toute petite fiole de lave, mais vraiment toute petite, on n'a même pas le, la place d'y bouger. Et c'est ici qu'avoir une baguette magique vous aidera beaucoup, ça vous aidera à la taper et peut-être à vous faire re ailleurs. Voilà, il existe un levier sur un bloc en or derrière le trône pour pouvoir libérer tous les joueurs présents dans la fiole euh, de un bloc. Gardez ça en tête comme information, si vous faites le donjon en plusieurs ça pourrait être utile. Du coup pour revenir aux méthodes de complétion, je parlais tout à l'heure d'utiliser la force brute, soit la magie ou les attaques à distance, soit les chiens. Et donc euh, pour, me, pour me corriger moi-même, la, la méthode la plus utilisée c'est évidemment de forcer avec la force brute, parce que c'est clairement le, le truc le plus facile et le moins fastidieux. Mais après vous risquez de vous faire téléporter, vous avez intérêt d'avoir soit un peu de, euh, soin de la résistance au feu, parce que sinon vous êtes dans la merde, euh, la sorcière fait pas tant mal que ça, mais faites gaffe à ses sbires. Mais sinon, pour euh, revenir à la, force, à la force brute justement, il y a deux sorts qui vont vous aider durant ce donjon. Il y a Force brute, euh, maximum niveau possible, n'importe quelle classe, à mon avis, c'est grave utile. Force 5, ça change vraiment la vie. Et il y a aussi Charge charge Furieuse qui fait énormément mal. Et même parfois, quand on utilise un sort comme Charge Furieuse, on a vraiment l'impression d'être un héros d'animé. Hein. Genre, je vous jure. The world. Tokio, 我が運命 aurait jamais été me chercher. Non mais vraiment, faites gaffe à vous taper, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'armure, vous risquez tout faire annihiler. Et d'ailleurs, pour tous les barbares ici, euh, ne foncez pas de tête baissée vers la sorcière. Vous pourrez prendre des gros dégâts. Prenez aussi des sorts de soins avec vous, comme soins de masse, euh, soins instantanés avec un bon niveau, ou totem si vous êtes vraiment insistant sur le soin. Mais bref, ne foncez pas de tête baissée dedans quand même, ça peut devenir dangereux. Donc, pour revenir aux explications, du coup, je n'ai pas vraiment d'arc assez puissant pour en parler ou de baguette assez puissante pour en parler vu que j'ai perdu euh, la mienne au moment du tournage avec euh, les baguettes magiques qu'on t'aimait. Mais euh, sinon, effectivement, les dégâts de la baguette magique sont assez crus, font très mal et c'est des dégâts directs et donc euh, c'est pas négligeable. Je vais maintenant euh, parler euh, des chiens ou du sort euh, invocation mineure. Il est un peu spécial car il s'obtient sur certains boss violets, donc notamment sur le seigneur de la jungle, donc le, le roi de la jungle normal, et quelques autres boss, mais euh, le problème c'est que c'est un peu rare en vrai. C'est un peu rare et euh, c'est pas vraiment rentable, mais ça peut être bien à avoir parce que dans de multiplication ça peut sauver la vie car les chiens font peur aux squelettes. Et justement, c'est peut-être pas la peine de les avoir en haut niveau, mais contre la sorcière et d'autres boss, ça peut être pratique. Voilà. Et d'ailleurs j'ai jamais dans 51 cas d'avoir drop durant mon record. Mais tu n'aurais pas pu me laisser, s'il te plaît, je drop jamais. Euh... Why are we still here? Just to Une seconde TCG, la vidéo fait passer 1 minute 66, c'est quoi cette histoire En vrai, je voulais profiter de ce moment-là pour vous dire, ben, merci, merci de m'avoir suivi pendant autant de temps. Je pensais pas déjà arriver à ce point. Euh... Voilà, euh... merci pour les 80 abonnés, j'espère qu'on pourra bientôt atteindre les 100 et peut-être euh, sortir plus de vidéos. Là, j'ai fait des efforts sur l'âge, j'ai fait un nouveau concept et tout ça. J'espère que vous appréciez d'ailleurs ce concept. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonne-toi si t'as aimé, etc. J'ai pas pu vous faire chier avec ça. Euh, prochaine vidéo sort bientôt du coup. Ciao tout le monde, c'était The Good Guys.